Comment discipliner sa langue pour bien chanter Je vais te donner un exercice, on va le faire ensemble. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour s'éclater en chantant. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche de notification de manière à recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. Il y en a toutes les semaines pour t'aider à bien chanter. Alors la langue, moi j'appelle ça tu sais les langues rebelles. Euh, C'est-à-dire que des fois, la langue, elle fait un peu ce qu'on veut, enfin elle fait un peu ce qu'elle veut et pas ce qu'on veut justement. Le problème, c'est que la langue, on en a besoin pour plein de choses. La langue, elle va nous servir eh bien déjà en tout premier lieu à articuler le texte. Elle va nous permettre voilà, de former euh, nos consonnes. Elle va nous permettre aussi de forger le son des voyelles. La langue est extrêmement impliquée dans le son des voyelles. La langue est également impliquée dans les phénomènes de résonance. Elle va vraiment t'aider à amener de la résonance. La langue est, est utilisée euh, dans, le, dans le rock pour donner un son particulier agressif, et la langue est utilisée aussi, elle va nous aider pour les aigus, accéder à notre aigu. Donc tu vois bien là que la langue nous sert à énormément de choses et qu'il ne faut pas qu'elle fasse ce qu'elle veut, d'accord C'est-à-dire qu'on veut vraiment que la langue soit à notre service pour faire n'importe quelle note, n'importe quel type de son, en fonction de ce dont tu as besoin. Je vais du coup te donner un exercice si jamais ta langue elle a un petit peu tendance à faire ce qu'elle veut pour euh, la discipliner un petit peu. Alors, euh, si tu as des amis qui aiment chanter, euh, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Comme ça ils pourront faire l'exercice avec nous. Donc, ce qu'on va vouloir faire nous, c'est pouvoir chanter n'importe quelle chanson indépendamment de ce que fait la langue. Donc, on va s'amuser. Tu vois ta langue là, elle va, on va la bouger dans tous les sens dans la bouche. Donc, toi, je vais la tourner dans un sens, dans l'autre sens, comme si je, je voulais me nettoyer les dents en quelque sorte. Donc voilà, si tu arrives à faire ça, déjà c'est bien, tu arrives à contrôler ta langue. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du son, on va chanter quelque chose. Et pendant que je fais ça, je tourne ma langue dans tous les sens. Alors, pourquoi je fais ça parce que comme ça, je vais déshabituer ma langue à avoir une position spéciale en fonction de la note. C'est-à-dire que je peux faire les notes que je veux et ma langue, elle doit être capable de faire ce que je lui demande de faire. Ce qui fait qu'après, si tu veux prendre la position des aigus, si tu veux prendre une certaine position pour la résonance, tu vas vraiment pouvoir commander ta langue et elle va faire ce que toi, tu lui demandes de faire. Donc, on refait cet exercice, je te le remonte. Je fais donc plein de tours dans ma bouche avec ma langue et je chante une petite mélodie. C'est parti. On continue de tourner comme ça, toi. Là, il va y avoir des aigus, donc je vraiment je continue de faire tourner la langue. Là, j'ai senti qu'à un moment sur une note, elle a voulu un petit peu s'arrêter. Donc, je continue et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un exercice qui va beaucoup t'aider pour discipliner ta langue, notamment si tu as une langue rebelle comme je l'appelle en coaching quand je suis avec des chanteurs ou des chanteuses. Alors, euh, j'espère que cet exercice t'a plu. N'hésite pas à le tester, fais-le euh, plusieurs fois, chante ensuite pour voir ce que ça donne, est-ce que ton son s'est amélioré, est-ce que tu sens une différence et dis-moi en commentaire ce qui se passe. Voilà, ça m'intéresse d'avoir ton retour pour savoir euh, quel type d'exercice je dois te donner pour t'aider à mieux chanter. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je te propose de t'envoyer un cadeau. On a parlé là de la langue qui participe notamment à la résonance et j'ai enregistré une vidéo d'une quarantaine de minutes où je t'explique exactement comment travailler ta résonance de manière complète. Donc, il y a la langue évidemment, mais il y a d'autres choses à travailler. Cette vidéo, tu peux la recevoir chez toi. Tu vas trouver un lien. Dans la description juste en dessous, tu as juste à cliquer dessus. Tu renseignes ton prénom, ta meilleure adresse mail et je t'envoie ça directement chez toi. Et je vais t'envoyer dans les jours qui viennent d'autres choses. Je vais t'envoyer un échauffement, je vais t'envoyer une formation offerte, je vais t'envoyer une vidéo sur les cordes vocales. Bref, tu vas recevoir plein de choses dans ta boîte. Je te remercie d'avoir suivi. Cette vidéo, clique bien dans le lien dans la description si tous ces cadeaux t'intéressent. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, prends bien soin de ta voix. Ciao